Bonsoir. Je suis Frédéric Becbedé et j'ai l'honneur d'inaugurer une heure d'entretien littéraire tous les vendredis de 19h à 20h. Alors, vous me direz, pour faire de la radio sur Radio Classique, pourquoi porter une cravate Eh bien, je crois qu'une exigence physique, une exigence vestimentaire se traduit dans le microphone. Ce sera une heure d'impertinence, de lyrisme, de vérité, bref, de littérature et j'en suis très fier. Merci de votre attention. À bientôt.